Dans l'actualité également, le salon nautique de Paris qui a ouvert ses portes ce week-end. 800 exposants du monde entier, c'est le deuxième salon nautique mondial. Un rendez-vous incontournable pour les exposants nordistes pour survivre dans un contexte de crise toujours présent. Jean-Marc Devred et Dominique Dumont. Pour les amoureux de la mer, le salon nautique, c'est un peu Noël avant l'heure. Plus de 240 000 visiteurs parcourent les allées du salon, ici à la Porte de Versailles. Pour les entreprises, c'est un rendez-vous incontournable. Les professionnels de la filière nautique dans l'Empat-de-Calais, notamment, jouent la carte de l'innovation pour surmonter le contexte de crise toujours très présent. L'innovation, c'est ce que vauquier a réussi en lançant l'Optio, Ce petit voilier de 9 mètres tranché avec la gamme habituelle du chantier de Neuville-en-Ferrin, tourné vers les grands voiliers de luxe. Racheté en 2011 par le groupe industriel Expertone Revoilier, Vauquier a réussi à augmenter progressivement sa production. C'est vrai qu'on a repris le chantier à un moment où le marché était vraiment, était vraiment compliqué. Donc petit à petit, ça, ça reprend. L'image a été vraiment restaurée. Le réseau se développe. Donc aussi bien à l'international qu'en France, c'est plutôt en croissance là, en ce moment. Lancé également en 2013 par Vauquier, le Centurion 57 est l'un des bateaux vedettes du Salon nautique. Il est nominé comme yacht de l'année parmi les croiseurs de luxe. Une qualité made de France appréciée notamment par Arbel Tripon, à peine entré de la route du Rhum. J'ai eu l'occasion de naviguer sur un, un Voquier euh, 45 euh, il y a quelques temps avec un propriétaire euh, du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Et bah, c'est des bateaux extrêmement finis. Là, je découvre le, le 57 qui est une très belle unité avec un, un souci du détail et des finitions qui est impressionnant. Plus innovants encore, les vêtements anti de mer proposés par Where is my Bot. Créée en début d'année, cette PME de Tourcois a connu en quelques mois un succès énorme. Philippe Dancard et Olivier Trenteceau ont conçu ces vêtements révolutionnaires avec l'aide du Centre européen des textiles innovants. Leur petite entreprise expose pour la première fois au nautiques de Paris et les médias s'intéressent beaucoup à eux. Nous ne sommes ni un médicament, ni un dispositif médical, ni un tour de magie. Nous sommes juste sur un vêtement très technique sur lequel on applique une membrane qui a les capacités à préserver le tonus musculaire et à préserver la chaleur du corps et à améliorer la résistance au mal de mer d'une manière générale. Les équipementiers comme Victoria Yotig ont subi aussi cette crise. Cette PME de croix qui fournit du linge et de la vaisselle de bateau dépend comme tous les autres de la construction navale. Comme il y a une baisse très forte du nombre de bateaux, bah, tous les équipements qui suivent euh, ont WC. Donc euh, là, bah, on essaie de se restructurer. De repartir à la conquête des marchés à l'exportation et donc d'innover. De... La filière nautique représentait en 2013 200 entreprises et un millier d'emplois dans le Nord Pas-de-Calais. Des chiffres qui en font la dixième région française dans ce secteur très spécialisé.